Yo les frères, j'espère que vous allez bien. Ça y Attendez, je mets mon sac à dos parce que là j'ai fini mes petites courses. En plus c'est toujours la merde, faire des courses en moto. Moi mais... ouais. <rire> Enfin, le week-end, j'ai tendance à voilà, faire un peu de course, ouais. Je Voilà, j'ai voulu euh, aborder un petit sujet qui m'a beaucoup fait rigoler euh, au niveau de l'actualité. Comme vous savez, hein, j'ai tendance à faire beaucoup de podcasts politiques, au niveau de l'actualité, euh, j'en fais aussi de temps en temps motovlog, hein. je ne parle pas que de moto hein, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Il euh, y a un truc qui m'a bien, bien bien fait rigoler, c'est au niveau de euh, journal que je ne sais pas si vous le lisez, moi de temps en temps que je le lis, c'est Marianne, et également euh, l'heure Actuelle. Enfin, euh, je ne les suis plus sur YouTube, euh, avec le, leur journaliste phare qui est Charlotte, Charlotte Dornelas que j'aime beaucoup, hein, qui, est, euh, qui est une chrétienne d'ailleurs euh, engagée, donc euh, autant être un chrétien protestant, euh, ça je me vois beaucoup en elle. Enfin, je, je l'apprécie, en tout cas. Et ils ont sorti, donc, on va leur un article sur la Pappeldaï, le, le, le, le, le, hein, le, hein, le guignol de la Déconstruction Nationale, hein, le ministre de l'Éducation, le, le pseudo-ministre de l'Éducation. Ils ont titré en tant que Pappeldaï le, le, le ministre de la Déconstruction Nationale. Et ça lui a euh, pas plu. Euh, parce que faut savoir une chose, c'est que ce type là est un racialiste anti-blanc. Je il faut le savoir. Donc, euh, il est souvent très souvent aux États-Unis avec les euh, Il fait des colloques où il ne veut absolument aucun blanc dans la salle. Il est, ra il est raciste donc anti-blanc. Euh, et en plus, il critique la France et il a dit que c'était un pays merde et un pays raciste. Et le mec est quand même ministre de l'éducation. Vous allez me dire maintenant des tests la France, ça va, ça, va, ça, va, ça va avec. Donc, il est allé dire donc, que ce, ce journal Valeur Actuelle euh, était d'extrême droite. Et il a fait sous-entendre de manière euh, en poisson et avec beaucoup beaucoup de langue de bois que si c'était possible, si, si, si, si, si, si. il ferait interdire de publication arbitraire de et d'existence. Donc, vous voyez, en plus de plonger le pays dans une espèce de folie euh, déconstructive à base de transsexuels qui viennent parler à nos enfants dans les écoles et de LGBT euh, massivement mis en avant euh, comme si c'était la norme et les choses normales dans le pays. Euh, ce type bride de plus en plus, euh, il veut brider, voilà, il veut brider de plus en plus la presse. qui à la fin, il est comme en Chine ou, euh, ou d'autres pays dictatoriales, euh, une seule voix, une seule façon de penser et de parler ici par malheur tu dévie de quelques centimètres euh, le, le, comment dirais-je, l'axe du gouvernement automatiquement qui est foutu en prison et es dégagé. C'est exactement ce que fait des dictateurs. Donc voilà, on est dans, on est arrivé dans un pays maintenant, pour ceux qui ne sont pas encore en courant, courant ou qui sont tellement lobotomisés du cerveau à un niveau dramatique, qui croient encore qu'on dans est dans une démocratie, voilà, on est vraiment dans une dictature vous n'avez qu'à voir le, le, au guillemets ce qui s'est passé, il n'y a plus du tout le français dans la rue alors que c'est la fête, une des fêtes de pouvoir représenter pour le, la libération de la France pour les, les, les résistants et tout, ils bloquent carrément la France, on ne peut plus parler, on ne peut plus les exprimer c'est pas mal que vous opposez au gouvernement, il y a énormément de, de youtubeurs qui ont eu des strikes voire même leur chaîne fut de, beaucoup de français qui ont eu des, des travaux d'intérêt généraux parce qu'ils ont simplement Mal de maintenant, voilà, on est vraiment dans une table de... Et l'autre chien galop, donc le qui, qui, qui, qui est un malade, un malade mental, qui par exemple, par contre, qui lui met ses enfants dans des écoles privées, lui n'en veut pas, par exemple, parce qu'il soutient les hauts, qui est tous ces tarés-là de, de, de progressistes et qui ne sont progressistes que de demain, parce qu'en vérité, c'est des anarchistes d'extrême de, gauche, hein. ne leur, ne leur donnez pas un qualificatif qui ne, ne s'attribuent pas eux, ils se disent progressistes ou, ou autres, comme on dit, éveillés, mais ils sont ni éveillés ni progressistes. Ils sont anarchistes et complètement obscurant, obscurantistes. Mais lui, par contre, il met ses enfants dans des écoles privées parce que lui, il n'en veut pas de Il veut pas de, de, de, qu'ils soit appris avec des conneries. Voilà, C'est euh, comme quoi, voyez, ouais, il faut mieux, mieux être attentif sur la route. Heureusement qu'elle freine fort, double disque de 320 mm, je fais des mois que ça freine. J'ai même le freinage d'une sportive sur ce roster. Ils n'ont pas des sur ça. Et elle attaque celle-là. En plus, c'est des traînissines à l'avant, comme à l'arrière, ça vous bloque, ça vous plante la moto aussi. Et donc voilà, c'est pour ça, ce type-là nous veut encore des travaux, mais c'est sans arrêt. Ce type, il veut, il veut soi-disant que la France, voilà, elle ne soit pas raciste, achat et compagnie, progressiste et tout le tout, tout Mais lui, par contre, ses enfants n'est pas dans des trucs comme ça. Voilà. Donc, c'est pour ça, ça me fait, ça me fait doucement rigoler. Et en gros, ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent mettre en place, ce que je vous dis, c'est une espèce de, de, ouais, de néo-dictature. Euh, Quand on dit néo, c'est parce que ce pas une dictature pure et dure comme il y aurait, par exemple en Chine ou en... Ou en en Corée du Nord, mais une espèce de, de, de, de, de dictature hybride, quelque chose à la française, mais tout en, tout en étant quand même une dictature. Donc en vous qu'en vous faisant croire que c'est une démocratie, en vous permettant quand même d'aller voter tout ça, mais en même temps en étant une dictature, ça veut dire que si tu t'opposes au gouvernement, si tu dis du mal du gouvernement, tu es automatiquement euh, ni admis, ni en tantôt. Donc voilà, c'est ça qui veut. De plus en plus, vous allez avoir ce qu'il faut en plein milieu. Hein. Alors moins d'être sur la gauche, la droite était pour euh, attendre. Ils savent bien au Bref. Et euh, donc voilà, c'est ça qu'ils veulent. Donc ils veulent plus de liberté de, de mouvement, ils ne veulent plus de liberté d'expression, ils ne veulent plus de liberté de la presse, enfin fait, ils veulent plus de liberté de quoi que ce soit, au final. Donc c'était vraiment une, une, une grosse, grosse, dictature. Écoutez, c'est un point de vue que je vous ai donné parce que je trouve ça parfaitement normal. ça fait même peur et c'est très Parce que si ça continue comme ça, non seulement, non seulement on aura. Euh, ce qui est pratiquement le cas, hein, avec des, des, des journalistes qui, euh, vraiment de propagande comme des FMTV TV, Franck FM enfin, tout ça, on n'aura qu'une seule façon de penser. Ils vont brider internet donc qu'on puisse exprimer plus. Et à terme, ces gens-là vont vaincre le pouvoir parce qu'ils vont faire un soir, donc, voilà, c'est comme ça qu'il faut penser, c'est comme ça qu'il faut lire. Donc ça sert à rien même de vous consulter ou d'avoir votre avis parce que de toute manière, euh, voilà, c'est comme ça que la France doit fonctionner. En fait. Et, et ne vous écoutons pas c'est pour ça que c'est très très très très préoccupant et c'est quand même une, une situation qui est assez inédite euh, en France et, de, et depuis donc 45 à la libération de France à la cause des allemands euh, on retombe dans une euh, dictature voilà, vraiment, là on est vraiment dans une dictature et c'est plus quelque chose de marrant on dit ouais Macron c'est un con là c'est plus grave que ça, ça on sent qu'il est en train de vraiment creuser et d'instaurer le fait qu'il veut mettre vraiment une dictature en place et aussi ne plus dégager on le sait. Et si tu t'opposeras à lui, tu te fous, tu tireras en deux. Voilà. Bon, écoutez, c'est un avis que je vous ai donné. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas. Je vous remercie de votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et je vous dis à plus. Ciao, ciao.